Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel qui accompagne l'initiation à Fusion 360 que je donne sur les Sketchs. Euh, nous allons voir aujourd'hui tout ce qui est de l'ordre du sketch palette. Donc euh, C'est cette fenêtre qui comporte un ensemble d'options et également les contraintes. Ce fichier qui sert d'exemple, vous pourrez le retrouver euh, dans un lien qui sera en description de la vidéo alors pour présenter les différents éléments donc on a un composant ici sketch contrainte que, sur lequel on va travailler maintenant et puis un second qui s'appelle euh, love boat et euh, love boat je vais l'activer sera un petit exercice sur lequel vous pourrez vous entraîner alors je reviens sur nos exercices. Donc, on va commencer par éditer notre sketch. Voici euh, la fenêtre Sketch Palette qui s'ouvre. Et nous avons euh, ces éléments-là que nous allons voir, ces options. Alors, la première, c'est pour créer des lignes de construction. Pour vous donner un exemple euh, concret, par exemple, je vais créer ici un segment. Ce segment sépare maintenant mon profil cercle en deux éléments. Si je veux que ça soit uniquement un repère, une référence, une ligne de construction, je vais cliquer sur cette option-là et hop, elle passe en pointillé. Ceci me permettant d'avoir de garder mon profil en entier. Sketch Grille, Sketch c'est euh, pour activer le fond ici, on peut voir, Alors, tout simple c'est que je vous le montre, désactiver, activer, Snap, c'est pour magnétiser cette grille, Slice, je vais le montrer dans une seconde, je finis par ces options là, euh, Profil, donc Profil, on va pouvoir voir ou pas, les profils, donc on en a déjà parlé sur ces zones orange les points, donc on a vu que ces points viennent de disparaître éventuellement les contraintes, celle-ci reste parce que j'ai cliqué dessus donc elle est encore activée et euh, 3D sketch, ça nous verrons dans un autre euh, tutoriel plus spécifique, euh, spécifique à la modélisation 3D Pour le slice le slice, je vais créer un nouveau fichier rapidement je vais créer un cube, si j'y arrive, et moi j'aimerais travailler à l'intérieur de ce cube, je voudrais y faire un sketch, donc là j'ai mon body qui est devant moi et qui m'empêche de bien voir mon, euh, mon plan. Donc je peux l'éteindre, comme je viens de le faire, ou alors je peux activer Slice. Et là on voit que la partie euh, au devant du plan est dissimulée. On a une coupe du body, on voit l'arrière, mais plus le devant, et ce qui me permet de travailler plus facilement. On poursuit. Donc c'est bon, nous avons vu l'ensemble des options. On va voir les contraintes. Il y a une série de petits exercices. Et on va les voir un par un, et chacun aborde une des contraintes ici. Donc la première, c'est la contrainte de coïncidence. Coïncidence, qui va nous permettre de spécifier un point, par exemple, d'être coïncident par rapport à un autre point. d'être coïncident alors, je le clique dessus voilà. la coïncidence est activée je vais l'effacer alors pour l'effacer il suffit de cliquer dessus et de faire Delete. je sélectionne mon point je clique on voit ici d'ailleurs que j'ai s'affiche euh, uniquement hein, les, co les contraintes que je peux appliquer je prends coïncident et je vais cliquer par exemple sur la ligne alors, mon point est parti sur le côté. Pourquoi Parce qu'il est coïncident à ma ligne, maintenant. Donc, si je viens bouger l'un ou l'autre, ils vont se chercher, comme deux amoureux, pour essayer de se retrouver, et toujours au même niveau. Ici, on peut voir que ma ligne n'est pas bleu mais verte ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé cette option fixe qui permet de euh, rendre euh, impossible au segment, au point au euh, profil de bouger de changer de dimension on n'a plus d'interaction possible avec on ne peut plus le modifier donc par exemple là je vais le choisir je reclique dessus il redevient bleu celui-ci, je veux absolument qu'il ne bouge pas. Je le mets en vert. Nous allons voir maintenant euh, collinéaire, qui nous permet de juste apposer deux lignes. Alors, je veux que cette ligne-là, par exemple, soit collinéaire à cette ligne-là. Elle se colle automatiquement. Maintenant, concentrique. Alors je vais choisir euh, mon cercle par rapport à quel arc il va être concentrique et se fait ici <coughs> dans les suivant c'est pour euh, déterminer le milieu par exemple je veux que ce point là soit au milieu de, ces de ce segment ici ajuste automatiquement on a une autre possibilité. C'est qu'on peut le prendre, tout simplement, et l'amener vers notre segment. Et en le baladant sur la ligne, si une contrainte est possible, Fusion va nous l'afficher. Et ici, on voit qu'il affiche le triangle, qui est symbole du milieu. Si je lâche, la contrainte va se mettre automatiquement. Ici, par exemple, c'est perpendiculaire. Si je descends un petit peu, ici, on a vertical. Et ici, j'aurais vertical et euh, coïncident, point. Je peux aussi, je reviens juste en arrière, je peux aussi par exemple demander à un segment euh, d'aller chercher le lieu d'un autre segment. Hein. Ici, c'est euh, tout simplement le parallélisme. Alors, donc, cet segment parallèle à celui-ci. Voilà. Alors, pourquoi c'est celui-ci qui s'est mis parallèle à celui-ci, alors que celui-ci n'est pas vert Celui-ci, déjà, il a une contrainte. Ici, c'est contrainte de verticalité. Donc, il est obligé d'être vertical. Donc, C'est celui-ci qui s'est soumis. Il faut savoir que la chronologie des contraintes, celle que vous allez appliquer, c'est euh, l'ordre de priorité. Grosso modo la première contrainte que vous avez indiquée à votre forme, si vous en faites une deuxième, bah, cette deuxième pourra s'appliquer uniquement si elle ne s'oppose pas à la première. Donc ici on a un on était rendu perpendiculaire. Donc celui-ci perpendiculaire à celui-là et verticale alors là il fera le choix en fonction de l'inclinaison la, la forme si elle est plus verticale bah, il va tirer vers la verticale si elle est plus horizontale le segment euh, sera directement mis horizontal tangent alors on peut demander un segment des tangents par rapport à un cercle si on veut euh, par exemple que cette ligne ce segment soit tangent euh, par rapport à ce cercle mais par son milieu à ce point c'est pas au segment que je vais demander d'être tangent c'est au point qui sera situé en son centre Alors, pour le plus clair un exemple je vais choisir un point je vais créer un point que je vais placer au centre du segment j'ai créé un point qui est exactement au centre de ce segment si je viens à changer ce segment le point s'ajuste pour toujours être au centre. Et là, à ce point, je peux lui demander, je vais demander euh, d'abord à la ligne, je vais demander à ce point d'être coïncident avec le cercle. Et je peux demander après au segment d'être tangent. exemple, euh, je peux euh, sur un rectangle et un cercle, ce qui revient au même. Alors, si je veux justement la même, la même idée, <coughs> si je veux que ce rectangle soit exactement au centre du cercle, enfin ce segment, les bords ici soient exactement au centre du cercle, je vais faire euh, affecter une contrainte de coïncidence entre ce segment et ce point. Et ça va s'ajuster. Ajuster une ligne vectorielle. Alors, je... ça fonctionne uniquement avec les splines. Je clique sur l'extrémité de mon premier segment. Je clique sur l'extrémité de mon deuxième segment. Je valide. J'ai un spline qui est créé. Cet outil-là va permettre justement de euh, créer une courbure entre mon segment et mon spline. Et je vais pouvoir le faire également euh, via le deuxième segment. Et on aura une courbure des plus justes, des plus douces possibles, entre euh, ces, deux, euh, ces deux valeurs, ces deux vecteurs, ces deux points vectoriels. On peut faire aussi demander euh, que deux dimensions soient égales. Je vais par exemple demander à... Euh, segment et ce segment de correspondre alors on voit que la sélection se fait sur le master le cercle le de référence et le premier donc on va cliquer par exemple celui-ci c'est ma référence et celui-ci doit s'adapter voilà. ici c'est pour créer une contrainte de symétrie je vais choisir deux, euh, deux segments celui-ci et celui-ci et en dernier, je vais choisir mon axe. Et ici, on a les euh, symboles de contre de symétrie qui apparaît. C'est ben voilà, on a déjà fait le tour. Alors, petite chose, euh, petit rappel, avec la touche D du clavier, ou dans le menu Sketch, vous allez avoir l'option Sketch Dimension ce que j'ai mention va vous permettre de donner des valeurs donc là je vais cliquer sur D j'ai mon petit symbole qui apparaît en dessous de mon pointeur je clique une fois sur la ligne, je remonte je rappuie la valeur est prête à ton côté je mets 50 par exemple et voilà j'ai mon segment maintenant qui est lié à une valeur qui est celle-ci il fait 50 mm il y a d'autres possibilités je peux également demander entre un segment je clique une fois je descends jusqu'à un deuxième segment je reclique et là je vais avoir la distance entre deux éléments ça peut se faire sur un point et un segment c'est tout à fait possible également voilà. je peux aussi euh, le faire sur un segment et un qui est à la connexion de l'angle, et je vais pouvoir ainsi donner une valeur à cet angle. Ici j'ai un message qui s'affiche, qui m'avertit que actuellement les contraintes, ici c'est les contraintes de parallélisme, euh, empêchent de créer une nouvelle contrainte. Ici ma nouvelle contrainte, c'est une contrainte, c'est une valeur, c'est le degré. Et donc, il est entre parenthèses m'indiquant que c'est juste une information. Je ne peux pas jouer avec... Il faut pour cela, par exemple, si je veux effectuer... Pour changer la valeur de cet angle, je vais devoir jouer avec... Euh, supprimer, pardon. Supprimer les, euh, les contraintes précédentes. Et je vais pouvoir maintenant appliquer... le degré de mon choix à cet angle il y aura un prochain tutoriel aussi qui reprendra l'exercice du port GSM que je ferai prochainement et je vous souhaite de bien vous entraîner